Bonjour, bonsoir à tous. C'est dans le moment où vous allez voir la vidéo. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer à présent, après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Donc c'est moi qui ai fondé cake euh, entrepreneur et c'est moi qui ai initié cette, euh, ce séminaire que je vous propose euh, de, de, de participer, auquel je vous propose de participer. Pourquoi je fais cette vidéo C'est simplement pour vous dire que je reçois beaucoup de messages pour des gens qui me demandent euh, c'est où, c'est combien, c'est comment, c'est quoi le programme. Et je me suis dit que je vais faire la vidéo pour rassembler toutes les informations qui sont nécessaires à vous tous. Mais je veux surtout vous dire qu'en fait, les questions que vous posez ont déjà des réponses. Si vous allez simplement cliquer sur le lien qui est en haut, où il y a marqué euh, comment transformer sa passion en pâtisserie en entreprise prospère, Et il y a un lien en bleu. Le lien en bleu, là, si vous cliquez dessus avec votre doigt, vous allez atterrir sur une page. Et sur cette page-là, c'est juste magnifique. Il y a tout le programme. Il y a pourquoi vous devez venir, il y a qu'est-ce qu'on va faire, il y a qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne suis pas une star, donc c'est possible que vous ne me connaissez pas. Je vous donne mon CV, je vous dis pourquoi je suis légitime pour vous apporter ce que je veux vous apporter ce jour-là. Et après, il y a les différents passes de la journée euh, que vous allez voir. Il y a le passe à 50 000, ça commence à 50 000, le pass à 100 000 et le pass non. Le passe à 50, le passe à 150 et le passe à 300 000 francs euh, CFA avec ce qu'il y a dans chacun des passes de la journée. Ce n'est pas une journée où vous allez venir apprendre à faire des gâteaux ou des cakes ou des crêpes ou des... Parce que vous avez vous avez ça à floraison. Ça pilule partout. La première fois que j'ai fait mon atelier au Cameroun, c'était en 2018, Ça fait déjà trois ans. <musique> Plein de gens qui se sont lancés dans la formation pour apprendre à faire des gâteaux. Même à Paris où moi je vis, il y en a plein. Mais par contre, des formations vont vous apprendre comment vendre les gâteaux que vous passez des heures à faire sans pour pouvoir vivre de ça. Vous n'allez pas en trouver qui coule la rue. C'est pourquoi cette journée elle est inédite. et Elle est vraiment faite pour des gens qui veulent se démarquer pour les gens qui veulent entreprendre dans la pâtisserie et qui veulent réussir avec ça, qui veulent qu'on leur, qu qu leur prenne au sérieux. Parce que dans, notre, euh, dans notre, notre héritage, que ce soit camerounais ou bien même euh, euh, français, puisqu'on était colonisé par la France en tant que camerounais, il y a vraiment ce, ce, cette notion de sous-métier. Et vous allez voir quand vous allez commencer à parler, que vous allez faire de la pâtisserie aux gens, on vous mépriser, on vous regarder. Même des fois, on ne vous donne pas des paroles, mais vous voyez dans leur regard qu'on on ne comprend pas trop ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est pour ces gens qui ont soif de réussite avec leur passion dans l'artisanat ou dans l'art, peu importe c'est métiers, ces domaines qui sont vraiment très sous-estimés chez nous en hein, aucun monde, du moins, et en Afrique généralement. Si vous avez soif réussir et que vous voulez vraiment transformer cette passion, ce talent, ce don en quelque chose qui, qui va être valorisé, qui va être valorisable et qui va vous rapporter de l'argent, cette journée, elle est faite pour vous. Et si vous n'arrivez pas à cliquer sur un lien en haut d'une fiche, c'est que vous n'allez pas pouvoir réussir à suivre ma formation parce qu'elle est faite pour des gens qui sont débrouillards, qui sont autonomes et qui veulent aller loin dans leur vie. Donc si vous n'arrivez pas à cliquer sur un lien, Franchement, ça va vous dépasser. Je vais vous parler de chiffres, je vous parler de fichiers Excel, de rentabilité, de profitabilité. Et si vous avez déjà peur de cliquer sur un lien bleu pour vous, vous amener sur une page, vous n'allez pas pouvoir suivre ma formation. Et je vous vous dire ça dès maintenant pour ne pas vous vendre des, du rêve. Ce n'est pas pour tout le monde et je ne veux pas tout le monde. Il n'y a que 50 places. Donc, je n'ai même pas la tête pour pouvoir me fatiguer avec plein de gens. Si vous n'êtes pas euh, cette personne-là, ce n'est pas grave, vraiment pas de rancune, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres formations pour vous et peut-être que quand j'aurai plus de temps, je vais pouvoir d'autres formations pour différents types de stades et de niveaux. Mais vraiment, ce premier, cette première édition euh, de Somming Now, qui veut dire Fleury Maintenant, c'est fait pour des gens qui sont déjà à un stade où ils veulent passer à un autre cap. Ils sont fatigués euh, de voir le mépris dans le regard des gens par rapport à ce qu'ils font. Ils sont fatigués de ne pas savoir comment faire pour pouvoir sortir de leur cuisine avec leur a et pouvoir euh, rêver prendre un local, avoir une boutique, avoir des clients qui payent. C'est pour ces gens-là que je fais la formation. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Bon, j'ai fait pause parce qu'il y a mon mari qui m'appelait. Il fallait que je réponde. Euh, on ne sait jamais. Donc, je disais qu'il n'y a que 50 places pour euh, cette, euh, ce séminaire-là et euh, c'est tout. Donc, je ne veux pas tout le Cameroun, je ne veux pas tout Douala, je ne veux pas tous les, les pâtissiers et les pâtissières de, de, du Cameroun, ou Douala qui veulent passer que cas, je veux juste la crème de la crème et oui, j'ose dire, je veux la crème de la crème parce que on a besoin de relever le niveau de, de, de, de cet art dans notre localité parce que moi, je suis beaucoup de pâtissiers, des et designers euh, à Douala au Cameroun, je vois passer des photos je vois passer des choses, je vois passer je vois, je lis les, les, les choses dans les groupes je vois un peu les mentalités, et je me dis c'est quand même dommage que euh, c'est toujours euh, les, les mêmes choses qu'on voit c'est toujours les, les mêmes types d'erreurs qu'on croise et c'est vraiment ce que moi je je veux apporter par rapport à mon expérience parce que j'ai aussi commencé en étant pâtissière, je ne suis pas née dans la pâtisserie, j'ai un master 2 en biologie moléculaire et cellulaire que j'ai obtenu à la sueur de mon front, à la sueur de mon cerveau et que mais après j'ai voulu entreprendre et je ne me suis pas gênée de me dire que je peux faire tout ce que je veux dans la vie, peu importe le métier qu'on va mettre sur le front, c'est sous-métier, pas sous-métier, ça c'est pas mon problème. Je moment que je ça me fait gagner de l'argent et que ça me fait arriver au stade où je veux arriver dans ma vie dans quelques années. Donc, vraiment pas de complexe avec les étiquettes qu'on peut mettre à gauche à droite euh, sur les gens. Donc, euh, oui, euh, je ne veux que 50 personnes, donc je veux la crème de la crème. Donc, si tu connais quelqu'un qui euh, répond à mes critères, quelqu'un qui s'est lancé dans l'artisanat, dans la restauration ou dans la pâtisserie ou, bien dans, ou même dans l'art parce que c'est très lié l'artisanat et l'art sont des métiers qu'on sous-estime, qu'on qu qu qu a vraiment du mal à valoriser et même les gens qui entreprennent dedans ont du mal à se valoriser et à valoriser cela. Donc c'est vraiment ces, ces, ces personnes qui m'intéressent et des personnes qui... Qui, qui sont autonomes, des personnes qui ont soi, qui sont indépendantes, qui savent cliquer sur des liens bleus pour atterrir sur une page de programme et avoir toute l'information de manière autonome. Ces gens-là, c'est eux ce que je veux, les gens qui sont capables de gérer des pages, qui sont, qui, voilà, vous, vous voyez, des, ces gens qui ont déjà euh, cette étincelle, voilà, je veux juste ces personnes-là, c'est elles qui m'intéressent, ce n'est pas euh, tous les mondes, je ne veux pas les flemmards, des gens qui euh, veulent qu'on fasse tout pour eux. Ça, je ne veux absolument pas parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force et je n'ai même pas le, le caractère. C'est aussi bien de se connaître. Moi, je sais que je ne suis pas très, très, très, très patiente. Euh, voilà. Donc, je veux des gens qui ont soif d'apprendre, qui ont soif d'écouter euh, ce que j'ai à dire ce jour-là. Et s'il vous plaît, si vous les connaissez, euh, cliquez, cliquez sur le lien, partagez et envoyez cette vidéo à ces personnes-là avec le lien pour s'inscrire à mon séminaire euh, du 16 octobre. À Douala, qui soit à Douala, ou à Yannou, des peu importe, ce n'est pas le problème. Partagez seulement. Et j'espère que je ne suis pas en train de blesser des gens en étant sincère et authentique. Car je préfère vous dire vraiment euh, les gens que je souhaite cibler et les gens à qui je veux m'adresser. Car si vous venez à cette formation, vous allez comprendre que tout le monde n'est pas votre client. On, on a ce qu'on appelle des segmentations. Donc tout le monde n'est pas votre client. Et des fois, quand on veut vendre à tout le monde, finalement, on ne vend à personne et c'est une leçon qu'il faut aussi apprendre et que vous allez apprendre ce jour-là. Et donc, il faut avoir le courage de ses ambitions et avoir la prétention de ses clients. Et mes clients, je vous attends nombreux. Je n'ai besoin que de 5 ans, donc ça va aller vite. Euh, surtout qu'il y a des lots à gagner, des choses intéressantes. Donc, prenez votre place rapidement. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà lancé, qui, euh, qui a besoin de vraiment passer à un autre niveau euh, et qui prend très au sérieux ce qu'il fait, euh, et qui ne veut plus s'arrêter aux étiquettes, aux, aux, aux moqueries, ou aux regards inquiets ou euh, méprisants, mais qui sait qu'avec n'importe quoi on peut faire du diamant, avec sa force de travail, sa créativité et son audace, c'est pour vous que je fais cette journée et prenez votre place. C'était Fanny Ouamara, si vous voulez suivre mes vidéos, c'est sur ma chaîne Tech Entrepreneur bye Fanny Ouamara. Vous allez voir toutes mes vidéos depuis 2019 où je parle de ce sujet-là. Et donc, venez le samedi euh, 16 octobre à 9h précise au Serena Hotel à Douala et vous allez m'écouter de long en large. Il y aura aussi des exercices, des cas pratiques. En tout cas, vous n'allez pas être déçu si vraiment c'est ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Transformer cette passion en une entreprise prospère.